Le hammam est un lieu de bien-être. Lorsque vous allez au hammam, si vous jetez un coup d'œil autour de vous, dans la pénombre, et malgré la vapeur chaude, vous remarquerez que le personnel est toujours là pour vous aider. Cependant, vous pouvez aider le personnel à votre tour, en gardant les surfaces propres, afin que les sols soient plus sûrs, pour le personnel et les autres personnes, afin que personne ne glisse ou ne tombe. Notre ami Eko dit qu'il a vu une fois un beau hammam, illuminé par la lumière du jour. Il était naturellement ventilé et tout le monde se sentait bien et beaucoup plus sécurisé contre les accidents. Avant l'invention de l'électricité, les hammams apportaient la lumière du jour à partir des trous creusés dans leur voûtes et leur dômes. Et ces trous sont toujours là, mais pas toujours visibles. Eko est là pour nous rappeler que les ouvertures peuvent également laisser entrer l'air, Gardant le personnel, les personnes et le bâtiment du même plus sûr et plus heureux.